Bravo, bravo, bye bye. Je le dans mes dates pour ce ah. <rire> Bon, est-ce que tout le monde va bien Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui, ce matin ou cet après-midi, peu importe où vous êtes Oui, super. Génial. Donc aujourd'hui, euh, on avait décidé de se parler de, euh, de, comment de la procrastination. Euh, qui, est, qui est concerné dans le groupe par la procrastination Vous pouvez l'envoyer par, euh, par message. Je vois Margot qui fait coucou. <rire> oui, aussi. Bon, J'imagine qu'on l'est tous plus ou moins, hein, quelque part de ce qu'on la recherche de c'est Donc... -ce Ok, je vois. Est-ce que... Est que vous avez une petite idée de... Excuse-moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. <rire> Donc, euh... Pour éviter qu'il y ait des résonances, je vais couper le micro de tout le monde et vous l'activer quand, quand il y a besoin. Ok, ça va être plus simple. Hop. Parfait. Alors, euh, donc, ok Marie-Laure, je vois que tu es sur, euh, sur Facebook, sur le live. Ah, tu nous rejoins, parfait, sur le zoom. Donc, la procrastination, selon vous, qu'est-ce que c'est Donc, ceux qui veulent répondre, je vous laisse débloquer votre micro. J'ai bloqué le micro de tout le monde pour éviter que ça résonne et que ça fasse de l'écho, mais vous pouvez débloquer votre micro. -Sandrine... Oui, enfin, je me permets, j'essaie de repousser un peu les tâches qu'on est censé faire et les reporter toujours au lendemain, voire au lendemain, sur le lendemain, etc. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des tâches en particulier qu'on repousse plus que d'autres Je pense celles qui nous font moins plaisir, je pense. Là, où on prend se... moins de plaisir. Elles mmh. sont trop longues à, à réaliser, je pense. Ah, moi, c'est ma perception. Ok, intéressant. être ici ce matin. Qu'est-ce que tu procrastines, Vanessa, en étant avec nous sur Zoom aujourd'hui Bonjour Mathieu, bienvenue. Donc effectivement, ça c'est des, des bons points, est-ce qu'il y aurait d'autres choses euh, qui, euh, qui font partie pour vous de, euh, de ce principe de procrastination Est-ce que vous avez remarqué des éléments en particulier dans, dans les fois où je peux procrastiner, il peut y avoir euh, <rire> cette euh, tentation de fuir des tâches sur lesquelles je ne me sens pas parfaitement à l'aise. C'est-à-dire que je sais que j'ai à les faire, euh, je sais que éventuellement je peux les faire mais je sais qu'il y a un risque, du coup, je vais ressentir une tension. Et du mmh. coup, pour échapper à cette tension, je vais me dire oui, très bien, ça je sais que je vais le faire, mais je peux très bien le faire plus tard et, et je le garde dans un coin de mon esprit, je continue à le ressentir, mais du coup, je ne m'y attaque pas directement, je ne me mets pas en risque. Ok. Tu, tu, tu, tu, mets, la, tu mets la notion de risque, c'est quelque chose que tu ressens à ce moment-là, spécifiquement ou... Une... Moi, je peux le risque de dire oui, c'est ça le risque de je ne vais pas dire oui, c'est ça. C'est quelque chose que je ressens. Est... On est vraiment dans l'ordre du ressenti. Ok. Pareil. Ok. Ok, c'est intéressant ça. Ok. Du coup, Vanessa, je vois que tu procrastines en, en étant ici parce que tu as des choses à faire mais que tu n'as pas envie. Donc, on a encore la notion d'envie qui est là. Ok. Bon, je, crois... je crois que c'est un peu. Pareil pour tout le monde, alors il y a différentes raisons pour lesquelles on va procrastiner. Euh, Peut-être la première chose euh, qu'on avait envie d'amener euh, par rapport à ça, c'était la notion d'envie, de, la notion de plaisir, la notion de « est-ce que cette idée, ce projet, cet élément-là, est-ce que ça me motive suffisamment ?» Et en fait, je crois que la première chose pour éviter la procrastination, c'est d'avoir de la clarté. La clarté sur ce que vous avez à faire, sur ce que nous avons à accomplir, les objectifs que nous devons remplir. Sans cette clarté au départ, c'est super difficile de pouvoir avancer. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de difficultés parce qu'ils ben, ont, ils ont compris inconsciemment leur mode de fonctionnement, puis ils y vont et, euh, et ça se passe bien. Mais il y en a d'autres peut-être comme vous, comme moi, qui, à partir du moment où ça manque comme de clarté, on a du mal à connecter les informations ensemble, ben, ça marche plus vraiment. C'est un peu comme, OK, je sais que je dois faire ça, mais je pas très envie, ça ne me plaît pas trop, oh, je verrai ça tout à l'heure, oh, puis c'est pas important, Non, mais je, je, je vais faire ça. Et notre cerveau, il est super doué pour nous jouer des tours et nous faire faire des trucs qu'on n'est pas censé faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point notre cerveau il est bon pour ça. Parce qu'on sait qu'on doit faire un truc et on ne sait pas pourquoi, on va commencer autre chose. On va y aller, mais tranquille, hein, on y va, motiver et tout. Hein. Puis à un moment donné, on percute, on dit, mais, mais ce n'est pas ça que je devais faire. Donc, si jamais vous avez ce genre de configuration qui se produise pour vous de temps en temps ou régulièrement, peu importe, je dirais que la première chose à faire, c'est de vous poser et de faire de la clarté sur vos objectifs et sur les tâches que vous devez accomplir. Et je ne vais pas dire que je sais, mais je suppose avec un niveau de certitude proche du 99%, que juste le fait de vous dire à cet instant « il faut que je me pose, il faut que j'écrive, il faut que je m'organise », vous allez me dire bah « non, mais je n'ai pas le temps, ça va me faire perdre du temps ». C'est un peu le côté paradoxal du procrastinateur qui finalement n'a pas le temps parce qu'il a plein de trucs en retard et plein de trucs à faire, et il ne prendra pas nécessairement ce temps-là pour s'organiser. Et pourtant, pourtant l'organisation est un des moyens de ne pas procrastiner. Parce que sans ça, bah, vous laissez votre créativité, vous laissez votre cerveau aller là où ça l'intéresse. Et pour peu que vous ayez un truc à faire qui ne vous intéresse pas vraiment, ou qui vous challenge, ou que vous ne comprenez pas tout de suite, ou que... Vous voyez ça comme une contrainte ou comme un risque, comme tu disais euh, Sébastien tout à l'heure, bah, votre cerveau il va dire bah, « non, ça ne me tente pas, là. je préférais aller faire autre chose, je préférais m'occuper d'autre chose » et juste de retenir que notre cerveau est ultra doué pour trouver plein de trucs à faire différents que ce qu'on a à faire. Ça, il est très, très bon là-dessus. S'éparpiller, aller chercher d'autres choses, se connecter finalement à des sujets ou des éléments qui n'ont pas rapport avec ce qu'on doit accomplir juste pour éviter de faire ce qui est inconfortable. Ça, il sait très bien le faire. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà peut-être pris le temps de remarquer quelle est la configuration dans laquelle vous êtes qui facilite pour vous la procrastination. Parce qu'on a tous un, un mode de fonctionnement qui facilite la procrastination. Est-ce que vous avez une petite idée Et Puis si oui, vous pouvez débloquer votre micro pour partager, bien sûr. Et ou sinon, le marquer par message, si vous avez envie. Alors, je vais intervenir. Maria, bonjour. Bonjour. Euh, moi, je pense que euh, je peux plus facilement procrastiner euh, en fonction des personnes avec qui je suis. Parce que pour moi, il y a un principe, c'est qu'on est la moitié mmh. des... Qu'on fréquente le plus, tout à fait et, euh, oui. être avec des personnes qui peuvent être plus ou moins toxiques, enfin, amener vers la procrastination, ça c'est quelque chose qui, euh, qui m'entraîne vers ça. Ok, et est-ce qu'on a, euh, est qu a une idée, alors sans forcément les nommer, hein, mais est-ce qu'il y a une clarté sur quelles sont ces personnes toxiques qu'il faut ah, oui. éviter ou ouais? <rire> Et du coup, la juste, c'est le sang des c'est ce que je veux. Je travaille là-dessus. <rire> <rire> ok, ça marche. Alors, vous voyez, c'est un très bon point. À, si on a des personnes autour de nous qui sont tout le temps en train de nous dévier, finalement, de nos obligations, de ce qui est bon à faire pour nous, de nos projets, de nos envies. Alors, ça ne veut, veut pas dire qu'ils ne veulent pas qu'on avance sur les projets qui sont importants pour nous, mais de travailler sur cette discipline personnelle de dire, bah, écoute, on, on se verra tout à l'heure, ou je vais d'abord terminer ça, ou on se verra la semaine prochaine, on fera cette activité-là plus tard. C'est important aussi de, de savoir prendre cette distance. Alors, le, le rapport avec les autres est effectivement important, et on pourrait même l'étendre un peu plus aux événements et aux situations de la vie. Parce que l'environnement a toujours un impact énorme sur nous, quoi qu'il arrive. Et sans une discipline personnelle, ça va être compliqué de pouvoir prendre la maîtrise, je ne veux pas dire le contrôle parce que je n'aime pas ce mot-là, mais de reprendre la maîtrise de notre quotidien, la maîtrise de notre agenda, la maîtrise de nos activités. Et que bah, si chacun de nous, on ne fait pas trop attention à qu ce qui se passe, comment est-ce qu'on gère un petit peu notre quotidien, comment est-ce qu'on est influencé par notre environnement, on a vite fait de se laisser embarquer par plein de choses. Et puis de commencer à procrastiner parce que, parce qu'on a une espèce de surcharge mentale ou surcharge émotionnelle et qu'à un moment donné, le cerveau, il veut juste comme souffler. Le, le cerveau est un organe très feignant. Donc, euh, il va, il va chercher à économiser l'énergie le plus possible et éviter de faire des efforts autant que possible. Donc, si on ne fait pas attention, dès que ça devient un peu trop chargé ou complexe, c'est là aussi où, on va, euh, on va procrastiner, on va remettre à demain parce que ça fait trop. Donc, de faire, euh, de faire attention à ça. Euh, oui, exact, Margot. Plus le délai est éloigné, plus tu vas avoir tendance à procrastiner. Ça, c'est vrai aussi. Euh, de faire attention. Tout, tout ce qui est loin dans le temps, euh, essayez peut-être de vous le replanifier plusieurs fois de vous redonner des points de contrôle, pas vous dire ah bah ben, c'est pour dans trois mois, donc je verrai dans trois mois. Non, je vais me remettre un point de contrôle peut-être un mois avant ou trois semaines avant ou deux semaines avant, parce que le, notre attention peut plus difficilement se porter sur qu'est-ce que je dois accomplir dans trois mois, dans six mois, dans dix mois, dans un an, plutôt que ce qu'est-ce que je dois accomplir pour demain, pour après-demain, parce que plus c'est loin dans le temps et plus on va avoir tendance à comme, dire, bon, c'est un peu comme les impôts. Hein. Si on les reçoit, on se dit, oh, c'est bon, c'est pendant quelques semaines. Et puis la veille, c'est la panique parce qu'on n'a pas fait nos impôts et puis qu'il faut se dépêcher parce que sinon on va avoir des majorités de retard. et puis bon, C'est voilà, vraiment de faire attention à ça le plus possible. Euh, parce, que, euh, parce que tout ça, c'est des petits critères et c'est là aussi où je veux en venir après, c'est que ce n'est pas parce que vous procrastinez que vous êtes coupable de procrastiner. C'est lié à différents critères que vous pouvez mettre à jour et commencer à reprendre la maîtrise de tout ça. Euh... Oui, Mathieu, complètement. Euh, il peut y avoir un environnement limitant et des idées, euh, des croyances, des critères personnels à des concepts, une, une carte du monde, en fait, qui peut être complètement limitante. Donc, tout, tous ces éléments-là peuvent amener à procrastiner. Euh, par exemple, moi qui ai une sainte horreur de l'administratif, et que si je reçois un document administratif que je ne comprends pas, que je n'intègre pas la logique du pourquoi, du comment, c'est important, bah pour mon cerveau, c'est pas important. Là me prendre la tête avec ça, je n'ai pas envie de le faire. C'est sûr, c'est sûr que si je ne fais pas attention, je vais procrastiner. C'est sûr, je vais même plus que procrastiner, je risque même de l'oublier. Parce que pour moi, il y, y a cet élément de... Il y a des trucs, je suis désolé, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Mais c'est parce que je manque probablement d'informations et puis de contexte. Mais si je laisse mon cerveau faire, c'est sûr et certain. Si c'est quelque chose, par exemple, qui me fait peur ou qui m'inquiète, quand je dis « je », c'est le « hein, nous, c'est le « nous ». Si on a quelque chose qui nous fait peur ou qui nous inquiète, il y a de grandes chances qu'on procrastine sur l'information. Parce que s'en occuper, ça veut dire se rapprocher de ce qui nous inquiète, ne serait-ce que psychologiquement, émotionnellement. Et ça peut être un fra... Ça peut être aussi euh... « ben non, moi j'ai décidé de faire autrement, cette façon-là de faire ne me plaît pas, ça ne rentre pas dans mes critères, ça ne rentre pas dans mes valeurs, je verrai ça plus tard. Et hop, on procrastine et finalement, on oublie peut-être de le faire parce qu'à ce moment-là, on va être complètement, euh, complètement ailleurs. On va partir carrément sur autre chose. Euh, oui, Isabelle, le perfectionnisme, ça peut jouer, clairement. Euh, Essayez de, ra de raccrocher le perfectionnisme, un petit peu comme on disait la, la semaine dernière. Euh, Essayez de raccrocher le perfectionnisme à un besoin de validation, de reconnaissance, d'amour, probablement aussi parce qu'on est placé à ce moment-là dans ce qu'on appelle le syndrome de la performance, et que si j'y arrive, bah, du coup je vais me redonner de la valeur puis je vais m'aimer. Euh, le, le perfectionnisme est très souvent, pour ne pas dire tout le temps, le symptôme de quelque chose de plus profond. Quand il y a du perfectionnisme, j'ai peut-être eu un goût de la perfection et j'ai peut-être envie que ce soit le plus juste possible. Ça, c'est ok. Mais quand le perfectionnisme prend le dessus, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. C'est pas une question de perfectionnisme. Et quand le, la procrastination prend le dessus, c'est pas la procrastination qu'il faut gérer, entre guillemets. Il faut aller chercher plus en profondeur. Ce n'est pas parce que je vais m'acheter un nouvel agenda ou des post-it à coller partout que je vais m'en sortir de ma procrastination. Ça ne changera rien du tout. La procrastination est juste le, la résultante de tout un contexte dans lequel on fonctionne à ce moment-là ou depuis un certain temps. Et c'est de ce cadre-là dont il faut s'occuper. Après, il y a plein de petites astuces. Il y a des astuces comme planifier les choses, faire les choses qui prennent moins de deux minutes tout de suite. Ça, si jamais vous avez tendance à remettre les petites choses qui sont rapides en vous disant « c'est pas grave, ça un prendre deux minutes, je le ferai plus tard », vous allez vous retrouver avec plein de trucs qui vont vous prendre trois jours parce que vous avez accumulé plein de petites choses qui, qui prennent juste deux minutes mais qui vont vous prendre un temps fou. Alors que si vous le faites sur l'instant, ça va vous décharger. Et, et ça, je crois que c'est un point important c'est qu'à chaque fois que vous procrastinez et que vous vous dites « je vais le faire plus tard » mais sans le planifier correctement, c'est une charge mentale que vous ajoutez dans votre esprit. C'est comme, c'est un truc qui est là et qui attend et il attend. Et ce n'est pas parce que vous y pensez plus consciemment que c'est plus là. Et en fait, ça fait comme un poids et les choses s'additionnent et ça s'alourdit et ça s'alourdit et ça s'alourdit et du coup, ça devient de plus en plus difficile. Donc, c'est vraiment important de au moins planifier minimum les choses pour dire, bon, je les planifie. Alors, après, ceux qui sont les spécialistes, comme j'ai pu l'être pendant longtemps, d'avoir un agenda sur le téléphone, un sur l'ordinateur, un papier, des post-it, que vous me planifiez tout, mais que vous me le planifiez partout, sans me le remettre partout. D'accord C'est Ah, bah ça, je vais le marquer sur l'agenda parce qu'il est là. Ah, bah ça, je vais le marquer sur le téléphone. Et du coup, bah, on ne sait pas ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Et puis, je vois que Marie-Laure se, se marre. <rire> Donc, j'imagine que ça fait écho. Euh, que, et à un moment donné, on est sur le truc. Et puis, c'est Ah, mais j'avais ça. Ah, ça aussi. On essaye de, de centraliser autant que possible. Parce que, même chose, hein, si vous ne marquez pas tout au même endroit, alors imaginons que vous avez, euh, vous avez comment un agenda connecté, puis vous le rentrez à un endroit, ça s'affiche partout. Ça, c'est correct. Mais si vous avez plein d'agendas partout, ça fait encore plein de pression pour votre cerveau parce qu'il faut se souvenir de tous les agendas. Il faut se souvenir des post-it, il faut se souvenir de l'agenda qui est ici, il faut se souvenir de celui qui est sur le téléphone, il faut se souvenir de la note qu'on a mise dans, dans la poche de pantalon la semaine dernière. Il faut, faut penser à tout. Et tout ça, ça fait que... On va encore créer de la surcharge. Euh, alors Sébastien, c'est en PNL, quand on définit un objectif, on s'attache à lui donner une échéance. Ouais, c'est une motivation. Oui. Oh, L'échéance est très importante. Il euh, y, y a une règle du temps entre guillemets quand on travaille sur la gestion du temps, qui dit que tout prend de temps autant de temps qu'il y a de temps disponible. Fait que si je ne planifie pas, si je ne mets pas une date limite. Bah en fait, j'ai autant de temps que je veux. Et un des problèmes de l'individu, de l'être humain de manière générale, c'est qu'on a la conscience du temps qui passe, mais on se comporte comme si on était éternel. Donc du coup, on sait qu'il y a une fin, mais tous nos comportements, nos choix, nos décisions, nos actions sont entretenus par un sentiment d'éternité. Bah, je suis là, et puis c'est comme si ça, ça, ça allait durer toujours. Fait que si on ne met pas une date limite concrète, ça devient, euh, ça devient difficile. Oui, Isabelle, la, la procrastination, à, à mon sens, est le résultat, c'est un symptôme, c'est le résultat d'une problématique qui est plus profonde. Juste et de se vrai, dire « je procrastine », ce n'est pas suffisant. Oui, vas-y. Et moi, je te dis, c'est par rapport, je dirais, à l'aspect émotionnel aussi euh, mmh. euh, par exemple, effectivement, il suffit qu'on ait une, une très mauvaise nouvelle, Alors on est très triste, on est, on est déprimé, et on va complètement oublier ce qu'on a à faire dans la journée, on va téléphoner, écoute, aujourd'hui, euh, je ne peux rien faire, euh, je reviendrai dans trois jours au travail. Et, et c'est vrai que quand on est, euh, et on l'a on tous, à un moment donné, euh, des, euh, des coups de stress, il suffit qu'au boulot, ça se passe mal, dans son couple, il y a des problèmes, l'enfant qui a des problèmes, machin et tout, eh bien, on se trouve finalement, le cerveau, il bug, il est en saturation émotionnelle et on, et on oublie plein de trucs. Et c'est vrai que si on n'a pas des… Enfin, j'ai bien aimé l'idée du plaisir tout à l'heure, effectivement. Euh, si on n'a pas, euh, si ne prend pas du plaisir à faire ce qu'on fait au quotidien, bah, vite le, le cerveau s'encombre et se surcharge des émotions négatives et on, et on est complètement… Euh, complètement à côté de la plaque et on, on, on oublie tout. Est-ce que, que je peux faire une remarque par rapport à ça en fait, Oui, euh, bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai tendance effectivement à beaucoup procrastiner, hein. bon, je pense comme euh, beaucoup de personnes. Okay. Euh, mm -hmm. Cependant, je me suis rendu compte, alors ce n'est pas tout le temps, euh, bon après je le, je le prends dans un cadre plutôt professionnel, parce que personnel, c'est encore un peu compliqué, mais voilà, j'ai pas mal de, de choses à faire dans la journée, donc une fois, ça m'est déjà arrivé de tout noter. De toutes les tâches que je devais faire. Effectivement, je me suis vraiment focalisée sur les choses qui étaient assez rapides à faire. Donc, ça a permis, euh, euh, on va dire, de, de, de, de diminuer la liste de, de manière conséquente. Et euh, en fait, en ai, après, à la fin de la journée, quand j'étais arrivée au bout de cette liste, j'ai reçu. Enfin, même s'il y avait des choses qui étaient un peu, entre guillemets, un peu chiantes à faire, etc., à la fin de la journée, j'ai eu ce. ce ce petit côté euh, vraiment euh, de satisfaction, disant voilà, je suis arrivée au bout de tout ce que je devais faire. Mais malheureusement, c'est quelque chose que je ne mets pas forcément tout le temps en pratique, de tout noter, de dire voilà, ça, il faut que je le fasse, parce qu'on est tellement pollué, Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je, je vois hein, entre les mails, entre, bon, moi, je fais du télétravail en plus, donc euh, entre les appels, etc., je ne pense pas à tout centraliser ou à tout noter pour me dire, voilà, ça, j'ai tout ça à faire pour la journée, ouais. éventuellement reporté pour le lendemain. Je... Ouais, C'est vrai ça que... et ça je vois par exemple, moi euh, il suffit de prendre l'exemple, il euh, y a un ami qu'on n'a pas vu depuis 10 ans euh, qui passe un coup de fil, est-ce que demain ça te dit de prendre un verre Alors non seulement on va se trouver de la disponibilité, on va... on va prendre le créneau horaire le plus tôt possible, et puis on n'oubliera pas du tout, on saura exactement à quelle heure et à quel endroit a lieu le rendez-vous, et on ne l'oubliera jamais. Mm -hmm. En revanche, euh, un patron vous dit, euh, j'ai trois rapports à, à, à sortir, nous on n'y comprend rien. Euh, si on ne prend pas de notes eh ben, on va complètement l'oublier et c'est vrai que si on a trop de choses pour lesquelles on n'a pas d'intérêt de motivation et de plaisir qui s'accumulent à bah, force on, on dit bah, on en, en ai ras le bol euh, allez tous vous faire foutre je fais ce que je veux <rire> enfin, c'est ce <que> <rire> vrai que euh, <rire> et, euh, moi ce que je fais quand il y a des choses qui me déplaisent par exemple il faut faire du ménage, passer l'aspirateur je eh ben, dis pourquoi ouais. pas je mets un walkman dans les oreilles euh, un casque J'écoute de la ouais. musique en faisant mon ménage, et au moins, bah, je me dis, bah, je prends du plaisir à écouter une musique, et puis euh, je, en même temps, je, je, je nettoie. Alors que, que si je ne faisais pas ça, bah, le, le ménage ne serait, serait toujours pas fait, puis euh, voilà, il y aurait toujours après les conséquences au niveau de la femme qui serait énervée, machin. Et tout. Donc voilà, c'est euh, vrai que oh, ouais, ouais, cette notion de plaisir Bastien. est importante. Ouais. Vraiment. Sé Sébastien, tu voulais, euh, tu voulais partager quelque chose Oui. Ça me rappelait ouais, en fait, euh, quelque chose qu'on avait étudié, en fait, que je ressens là pendant que vous en parlez, qui est euh, cette habitude que peut avoir le cerveau de euh, chercher des de chercher des excuses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mm -hmm. toujours une excellente excuse pour euh, procrastiner. J'ai une journée compliquée, j'ai eu des entretiens compliqués, je suis fatigué, j'ai mal dormi. Et en fait, euh, je sais que ça joue beaucoup chez moi. Alors parfois, justement, je me rappelle de cet intervenant qui a mentionné euh, cette... Euh, cette tentation du cerveau de chercher des raisons pour expliquer l'absence de résultats, mais ouais. euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve, je suis beaucoup dans la procrastination, c'est-à-dire, oui, mais ce n'est pas le bon moment, en fait j'avais prévu de le faire, mais là vraiment non, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas disponible, et on reporte. Tout à fait. Ben, c'est une très belle, très belle réflexion, et puis je vois aussi des, des, des messages qui passent dans, le, dans la boîte de dialogue, on va revenir dessus. Euh, c'est effectivement une, une belle réflexion parce que ça, c'est valable pour la procrastination, mais c'est valable pour tout. Euh, une erreur qu'on va commettre souvent, et quand je dis « on », je m'inclus toujours, hein, euh, une erreur qu'on va commettre souvent, c'est de trop faire confiance à ce qui se passe dans notre tête, de trop croire ce que notre tête est en train de nous dire, et qu'en en fait, on se, on se manipule tout seul en permanence, et ce besoin de trouver des raisons, de trouver des explications, on est très bon pour mettre de la logique là où il n'y en a pas. Et on trouvera toujours un moyen de trouver une raison logique, de justifier ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et si on se laisse trop embarquer dans cette voie-là, ben on peut expliquer le pourquoi du comment on n'a pas fait ce qu'on devait à faire, hein, ce qu'on avait à faire en temps et en heure, parce qu'il y a, y a plein de raisons. Mais si on met juste un peu de perspective et qu'on prenait la place de l'autre, peut-être qui attend quelque chose de nous et qu'on écoute le discours qu'on vient de sortir, on aura peut-être envie de se regarder et de se dire, non mais euh, tu te fous de la gueule du moule en fait, c'est quoi le rapport Tu avais un truc à faire, tu ne l'as pas fait, c'est tout. Et, et je crois que c'est important d'avoir un peu ce, ce recul sur soi-même pour se le dire, à un moment donné, de dire non mais c'est bon, arrête en fait là. « Tu as un truc à faire, fais le puis c'est tout. De, » de, de Essayer de recadrer notre cerveau de temps en temps. Parce que si, si on ne fait pas ça, il y, y a toujours ce risque. Alors, Samir, tu, tu, tu parlais effectivement de cette problématique-là et elle est importante. Euh, du coup, Vanessa, je réponds à ta question. Oui, on peut combattre la procrastination en replanifiant, mais c'est une planification à laquelle on va se tenir. Ce n'est pas, bah, regarde, je le mets demain à 10 h et puis demain à 10 h c'est, ah, pff, non, je le ferai cet après-midi, ou non, je le ferai la semaine prochaine, mercredi à 4 h C'est que si c'est planifié, c'est de le respecter, sinon, on fait juste qu'entretenir le truc. Et ce qu'il faut savoir, et il faut faire attention à ça, c'est que le cerveau ne peut pas planifier et passer à l'action en même temps. Ce n'est pas possible. Par contre, ce que le cerveau va faire, et je suis sûr que vous avez déjà vécu le truc, vous planifiez. Où vous faites une liste, vous avez un sentiment de satisfaction intérieure de « Ah, c'est bon, je me suis organisé. » Et du coup, vous oubliez de le faire. Parce que quelque part, le cerveau a associé ses faits avec le simple fait de le poser sur le papier, de l'organiser. Et du coup, vous l'oubliez. Vous l'étiez marqué le matin, vous êtes levé, vous êtes dit « Ok, aujourd'hui, je ne procrastine pas, je fais ma liste. » Vous êtes noté les trucs, vous avez eu le sentiment de satisfaction que c'était bon. Vous avez reçu un coup de fil, vous allez boire un coup, vous êtes aux toilettes, vous avez une course à faire, et c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, c'est vraiment important que quand vous planifiez, essayez toujours de faire en sorte d'avoir des, des éléments planifiés qui sont actionnables, sur lesquels vous pouvez passer à l'action tout de suite, où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Parce que le cerveau, il ne pourra pas faire les deux. Si je dois faire quelque chose, et que je dois réfléchir pour le faire, pour ensuite le faire, vous allez procrastiner. Si le sujet ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous ne trouvez pas ça important, si ceci, peu importe la raison, si vous avez besoin de réfléchir à ce que vous avez à faire, vous ne le ferez pas. Donc, essayez toujours d'avoir une précision, une clarté sur qu'est-ce que j'ai à faire exactement. Et je, sais, je reprends mon exemple avec l'administratif, je sais très bien que si je dois m'occuper de quelque chose d'administratif, je dois d'abord regarder qu'est-ce que j'ai à faire concrètement, sinon je vais pouvoir passer cinq ou dix minutes à regarder le truc, à essayer de comprendre, puis je vais dire oh, « ça me saoule », puis je vais le mettre de côté parce que je vais me dire « ok, j'ai autre chose à faire, je le ferai plus tard ». Mais si je sais exactement ce que j'ai à faire, ça va être fait, tout de suite. Après, bon, ça prend le temps que ça prend, mais c'est comme mon cerveau sait ce qu'il a à faire. Donc, si vous avez tendance à faire ça, essayez d'être dans cette optique que planifier n'est pas suffisant. D'accord Si vous avez au fond de vous le fait que, ouais, mais des agendas, j'en ai acheté plein, je me suis toujours noté plein de trucs, mais ça ne sert à rien, je ne passe pas plus à l'action, c'est parce qu'il vous manque cette étape-là. Il vous manque l'étape de, oui, je me marque l'objectif, mais il faut que je me marque aussi les actions à entreprendre. Et ça, c'est très lié aussi à, à ce qu'on appelle les métaprogrammes en PNL. Alors, il y en a beaucoup des métaprogrammes, mais il y en a un en particulier qui est soit je vois les choses de loin et je les vois en grand, j'ai la big picture, soit je les vois de très près. Et qu'en règle générale, les gens comme moi, qui se retrouvent à se planifier des trucs en mettant les grandes lignes, en ne mettant pas le détail de passage à l'action, c'est parce qu'on voit les trucs en grand, fait qu'on les voit. Puis après, on est là, on se dit, mais euh, je fais comment C'est quoi qu'il faut que je fasse, en fait Et on n'arrive pas à mettre le nez dedans. On n'arrive pas à s'installer dedans jusqu'à peut-être qu'on se retrouve à, à un niveau de seuil et qu'on se dit, bon, là, il faut vraiment que je le fasse. Et puis là, bon, on passe trois heures à faire un truc qui aurait pris cinq minutes. Mais c'est essayer vraiment de repérer ces petits mécanismes qu'on porte tous en nous, d'une manière ou d'une autre. Après, on n'a pas tous les mêmes profils, donc il faut faire le tour. Mais c'est de savoir reconnaître ça et ceux qui ne fonctionneraient pas en, en big picture, en grande image, si vous fonctionnez déjà dans le détail aujourd'hui, ce qui vous fait procrastiner, c'est le manque de visibilité sur qu'est-ce que ça m'amène de faire telle chose. Vous avez besoin de rattacher votre vos petites actions du quotidien à à quoi ça sert plus loin parce que sinon c'est je vois l'action en tant que telle et je sais pas quoi, quoi, quoi ça sert donc je vais procrastiner à l'inverse ceux qui voient le moins quand on voit la petite action ben, on est tout excité parce que c'est ah, cool je vais faire ça c'est chouette je vais pouvoir avancer mais l'autre boss c'est ouais il y a ça à faire mais Okay. C'est pourquoi Ça connecte à quoi C'est quoi l'intérêt Donc, faites au moins, minimum, je dirais, cette clarté sur... Si vous voyez toujours grand, ramenez tout petit, visez les petites actions. Si vous êtes dans le détail, ok, détail, mais rattachez-le à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui fait plus de sens. Euh, le journal de gratitude ou l'aide d'engagement... Euh, ça pourrait aider, ça pourrait aider, mais il faut garder à l'esprit que l'autodiscipline n'est pas un mécanisme automatique dans le cerveau Ça va aussi demander de se discipliner et de faire les choses qu'on a notées. Et moi, je vais vous partager un peu la, la technique que j'ai, parce que j'ai toujours 10 milliards de trucs à faire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai toujours plein de trucs à faire. Euh, pour m'assurer d'avancer un minimum chaque jour, je me donne trois actions importantes à faire. Trois choses importantes à faire sur lesquelles je vais avancer. Bien sûr, qui sont définies s'il y a une urgence, s'il y a une priorité. Je ne fais pas trois trucs importants dans la liste au hasard. Et je me concentre que là-dessus. C'est-à-dire que dans ma journée, si je dois faire quelque chose aujourd'hui, je dois faire au moins ces trois choses -là. Ça fait que je m'enlève toute la pression du reste. Et régulièrement, ce qui se passe, c'est que ces trois choses-là, sauf si ça me prend beaucoup de temps, mais en général, ces trois choses-là sont faites assez vite le matin. Ce qui fait qu'après, j'ai tout le reste de la journée pour me dire « bah, je vais regarder sur ma liste et puis je vais avancer sur d'autres choses. » Et je sais pertinemment que si je ne prends pas le temps le matin de définir ces trois grosses actions que je vais entreprendre, bah, ma journée va être pas franchement productive parce que je vais partir dans tous les sens. Donc ça, si jamais vous voulez essayer, c'est un très, très bon, enfin, je trouve que c'est un très, très bon moyen de pouvoir se cadrer et de s'assurer d'avancer dans la, dans la bonne direction. Euh, alors, je remonte. Euh, OK, Margot, la procrastination, ça t'aide à prendre de meilleures décisions. Du, du coup, ce n'est pas vraiment de la procrastination, c'est une stratégie à ce niveau-là. <rire> C'est plus de la stratégie de dire je vais prendre le temps parce que, euh, parce que même chose dans les métaprogrammes, on a le Galio et que si tu as le I pour information dans ton Galio qui est important, bah forcément tu vas avoir besoin d'aller chercher des choses pour, euh, pour t'assurer que tu prends la bonne décision. Donc je dirais que ce n'est pas mauvais mais peut-être de l'avoir de plus en conscience si nécessaire pour savoir que si tu as un truc à faire dans trois jours et que tu sais que tu as besoin régulièrement d'informations, de commencer à chercher les informations tout de suite et pas d'attendre le troisième jour en se disant « Ah ouais, mais je ne peux pas parce qu'il je... manque des infos. » Peut-être ça à la règle. Euh... Oui, tout à fait, Samir. Le podcast qui arrive tout à l'heure, c'est sur l'autodiscipline. C'est parfait. Euh... Ne rien faire, mais bien le faire. <rire> oui, ça peut aussi, mais c'est important de se reposer. Hein. <rire> euh... Si on ne met pas de sens... Voilà. Le, le sens est hyper important. Le sens est clairement important. Bah, de toute façon, connaître, euh, connaître ses, euh, ses valeurs, connaître ses besoins, recontextualiser nos prises de décision, notre organisation, notre passage à l'action en fonction de ces critères-là qui sont profonds, on nous aide énormément. Fait si j'entretiens euh, une vie aujourd'hui qui se laisse un peu influencer, qui se laisse… Un peu manipulé alors par mes propres pensées mais par mon environnement aussi il y a des chances que je ne sois pas aligné avec mes valeurs et mes besoins et si je suis pas aligné avec ça pas bah, automatiquement je vais avoir tout un tas de problématiques qui vont ressortir de l'inconfort émotionnel du stress de la dissonance cognitive la procrastination du manque d'engagement du manque de motivation tout ça c'est après c'est l'approche systémique qui veut ça mais d'essayer de voir le manque de motivation, le manque d'estime, le manque de confiance, la procrastination, le manque d'engagement, le... tout ça, essayer de le voir non pas comme un problème mais comme un symptôme. Parce que si vous le voyez comme un symptôme, vous allez du coup vous intéresser aux différents facteurs qui peuvent faire que vous arrivez à ce résultat-là. Et là, vous pouvez à ce moment-là avancer, vous pouvez commencer à mettre des choses en place. Euh, Yasmina, oui, euh, décomposé par petites actions moi je le conseille la plupart du temps quand on n'arrive pas à avancer c'est super important ça sera tellement plus facile et en plus il y aura alors même si peut-être au départ il peut y avoir le sentiment de ouais mais je sais ce que j'ai à faire ça va me prendre du temps je vais en perdre etc en fait on va en gagner énormément parce qu'on va gagner en clarté on saura exactement ce qu'on a à faire un peu comme une, une fiche sur laquelle on aurait noté euh, point 1 tu fais ça, point 2 tu fais ça, point 3 tu fais ça c'est comme ça va faciliter parce qu'on n'aura pas besoin de réfléchir et en plus d'avoir toutes ces petites actions qui sont notées du coup on va cocher plus de choses on va valider plus de choses et il va y avoir un sentiment de, de satisfaction plus grand parce que ah ben, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui c'est plus le gros truc que j'ai pas réussi à faire aujourd'hui c'est plein de petites choses que j'ai réussi à accomplir. Donc, notre focus, il va être, il va être déplacé aussi. Euh, euh, oui, c'est ça, Sébastien. Tu vas avoir besoin de voir plus large si, si jamais tu es dans le détail. Ou si tu es, bah, si es dans le détail, va chercher plus large. Si tu es dans le large, tu redescends dans le détail. En fond, tu, tu prends la recette dans, dans le bon ordre en fonction de ton, ton mode de J'aurais envie de dire, je ne suis pas sûr que tu puisses te passer de l'un ou de l'autre en définitive. C'était ça ma réflexion. C'est-à-dire que Quel que soit ton métamodèle, que tu sois plutôt global ou plutôt détail, de toute façon, si tu n'allies pas un peu les deux quand tu es en train de mener un projet, il y a un moment donné où tu es en décalage. Non, tu ne crois pas enfin, Moi, ça fonctionnerait comme ça. Ce serait presque une question ouverte aux autres. J'ai l'impression que si je n'ai pas un sens global, je le ferai pas. Mais que si je pas toutes les petites choses que tu venais de dire à cocher, j'aurais l'impression de ne pas avancer je me découragerais. Et donc, ça fonctionne vraiment. Je me disais même avec les clients ou les choses comme ça, de ne pas oublier qu'en fait, il faut balayer les deux de toute façon. Oui, euh, complètement. Moi, je suis, suis d'accord avec lui, hein, effectivement. Il ne faut pas que non plus que ça soit trop de détails parce qu'on évite de décourager. On se dit, mince, il y a tellement trop de choses à faire. Euh, J'y arriverai pas, mais après il y a aussi, euh, il faut mesurer, je pense, les choses à lister et euh, de voir que la jauge finalement euh, arrive à 80% de l'objectif atteint, en fait. Oui, tout à fait. Et ça, ça c'est un point qui est euh, effectivement important, Sébastien. Merci de le de leur préciser. On a besoin des deux. Alors, il y a, y a des gens qui vont euh, avoir dans leur métaprogramme un équilibre qui va se faire entre je vois de loin et je regarde de près. Donc, il y a des gens qui n'ont pas cette difficulté-là, qui ne rencontrent pas ce, cette problématique. Mais si on est un petit peu plus, euh, je dirais, prononcé dans une direction ou dans une autre, c'est de savoir aussi reconnaître ça chez nous pour pouvoir réajuster et se donner un cadre pour s'assurer que le système fonctionne bien. Parce que si, si on se base juste sur le système pour qu'il fonctionne par lui-même, ça va faire n'importe quoi. Si on donne un cadre à ce système et qu'on comprend les différents rouages et qu'on les met dans le bon ordre, alors ça marche. Et je vais, et je vais, et je vais faire le rapprochement. Euh, souvent, on me pose la question de savoir, ok, mais la PNL, c'est quoi Ça sert à quoi Ça fonctionne comment Et je dis souvent que c'est une question qui est en lien avec la linguistique. Et qu'en fonction de comment on parle, ça va définir ce qui se passe dans nos tête et comment ça peut définir aussi ce qu'on va influencer dans nos modes de fonctionnement. Et souvent, j'ai cette réflexion de me dire, bah, de toute façon, que je le dise d'une manière ou d'une autre, ça ne changera pas grand-chose. En fait, si. Et là, c'est pareil. C'est que, en fonction de comment j'organise mon discours, c'est que c'est comme une recette avec différents ingrédients. Et les ingrédients, c'est les mots-clés, c'est les tournures de phrases, c'est la conjugaison, c'est euh, le la, la dynamique que je mets dans ma phrase. En fonction de comment j'utilise mes ingrédients, ma phrase peut dire une chose ou une autre. Ça, ça, ça peut changer du tout au tout je prends toujours l'exemple du chat à manger la souris et la souris à manger le chat c'est les mêmes verbes, c'est les mêmes mots, ils ne sont pas dans le même ordre ça ne veut pas dire la même chose pour nos mécanismes à nous c'est un peu pareil c'est de trouver dans nos métaprogrammes dans, tout, dans toutes nos programmations les différents éléments qui font partie d'une du, réussite ou d'un problème et de voir comment est-ce qu'on peut réagencer ces éléments-là dans un ordre ou dans un autre parce qu'il ne suffit pas juste de se dire, il faut que je vois en grand puis que je regarde en petit. Si je, si je vois en petit, en premier, ça va être peut-être difficile pour moi. Donc, je vais peut-être d'abord regarder ce qui est facile pour ensuite aller chercher l'image ou inversement. Mais ma recette, je ne vais pas prendre la même chose. Comme je ne vais pas utiliser les mêmes opérateurs modaux qui sont de il faut, je dois, j'aimerais, je vais, je décide. Peu importe ce que c'est, mais... Par exemple, pour moi, si je me dis « je vais faire quelque chose », ça marche pas. Ça va prendre un temps fou. Si je dis « je veux faire quelque chose », là, ça va être différent. Si je me dis « il faut faire quelque chose », ça marche pas non plus. C'est de repérer tous ces petits éléments-là qui vont pouvoir créer une grosse différence parce que vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes ingrédients. Ça ne sera pas la même recette. Et vous n'êtes pas le problème, le problème, c'est votre recette. Donc, changez la recette si ça ne marche pas. Ce n'est pas vous le problème, c'est la recette. C'est de retenir ça. Ça, ça soulage l'esprit de se dire qu'on n'est pas le problème. Il faut juste changer la recette. C'est du bien. Euh, Sandia, moi j'aime bien faire ça le matin. Parce que c'est mon, mon moment, je l'adore, me lever super tôt, prendre le temps, journal de gratitude, planification de la journée, me poser, penser à mes projets, euh, organiser des choses. J'adore faire ça le matin. Mais si tu préfères faire ça le soir avant d'aller te coucher, tu peux. C'est vraiment en fonction de toi. Et teste, vois quest ce qui est le plus efficace. Ça m'arrive le soir de me dire, tiens, demain je vais faire ça. Mais je sais pertinemment que le lendemain matin, il y a de grandes chances que j'ai décidé de faire autre chose. Je ferai par priorité, je vais m'organiser aussi par priorité, mais je sais que la plupart du temps, les choses que je vais penser le soir, sauf si c'est vraiment très prenant, émotionnellement parlant, que c'est important, que ça représente quelque chose qui compte beaucoup, euh, en général, c'est différent le lendemain le matin. Le de ce qui ne fonctionne pas, il faudra plus euh, Alors, Nassim, je n'ai pas bien entendu. Nassima, pardon. Ah, pardon, je suis déjà... Le micro était ouvert <rire> je que ah, ah, Pas de coupé. souci. <rire> <rire> pardon. Sans problème. <rire> euh, sans souci. Alors, euh, Sébastien, peut-être mal à savoir pourquoi. Euh, oui, bah le, le, le pourquoi est important et, et je vois que tu marques le comment. En fait, le plus important dans le passage à l'action, c'est le pourquoi. Essayez de retenir que le comment, vous le saurez qu'une fois que vous aurez terminé. C'est bête à dire, hein? mais quand vous êtes bloqué devant un projet, que vous, vous dites, comment je vais faire ben, Vous n'en savez rien, vous ne l'avez pas encore fait. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le définir. Vous pouvez faire un choix. Ça, oui. Vous pouvez vous dire, ben, je vais faire ça comme ça et je vais voir si ça marche. Mais vous ne pourrez jamais trouver la réponse ultime du comment je fais pour que ça marche. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne l'avez jamais réussi, si vous ne l'avez jamais accompli, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez faire. C'est impossible. Vous n'avez aucune maîtrise sur votre environnement, sur le temps qu'il fait, sur les autres, sur les décisions, sur les événements qui vont se produire. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. De se concentrer sur un pourquoi profond. Pourquoi je vais faire ça parce que telle chose, pourquoi je veux faire ça, parce que c'est important, pourquoi je veux faire ça, parce que ça va m'emmener à tel ou tel résultat. C'est ça qui compte. Et après, vous prenez une décision, vous passez à l'action et vous ajustez au fur et à mesure. Mais s'il y en a dans l'assistance, comme on dit, qui sont bloqués dans le comment, rappelez-vous que vous ne pourrez jamais savoir comment tant que vous ne l'aurez pas fait. C'est impossible. Vous pouvez avoir une idée de dire, bah, je vais faire ça, puis je vais m'organiser, puis je vais mettre telle chose, ça oui, mais quand, vous, quand on bloque dans le comment, c'est qu'on est tellement en recherche de savoir le chemin parfait pour y arriver, que ça nous bloque littéralement, donc essayez de sortir du comment, autant que possible et reconcentrez-vous sur le, sur le pourquoi. Euh, alors, Nitacha, on peut aussi procrastiner par peur des conséquences. Oui, c'est ce que. Alors, je ne sais pas si tu étais déjà là tout à l'heure, Nitacha. Effectivement, hein, le, la peur peut nous faire grandement procrastiner, clairement. Le fait qu'il n'y ait pas de deadline, on remet toujours euh, nos choix en question. Ouais. On se trouve des excuses. Bah, ça, oui, on est des champions pour se trouver des excuses. Je ne sais pas vous, mais euh, moi, des fois, je mériterais la médaille d'or. Euh, Mathieu, Mathieu. Oui, notion de plaisir, très important. De toute façon, on est drivé entre l'évitement de la souffrance et le plaisir. Donc, il euh, y, aura, y, y aura toujours les deux qui vont, qui vont rentrer en, de, en, en compte. Euh... Euh, faire plus de ce qui ne fonctionne pas. Oui, Samir, exact. Ouais, ça va créer encore plus d'incohérences, ça va encore plus nous frustrer, ça va poser encore plus de problèmes. Euh... <rire> la procrastination est le deuxième plus grand fléau au monde. Oui, je pense qu'il est, il, il est pas mal ancré celui-ci. Surtout dans une société où, euh, bah je veux dire, vous, vous vivrez au fin fond de la campagne, déconnecté du monde, la procrastination ne ferait probablement pas partie de votre environnement, de, de, de, de votre expérience de vie. Ça fait aussi partie parce qu'on se surcharge en permanence. Je ne sais pas si votre téléphone sonne toute la journée, si vous avez des pop-up qui y apparaissent sur votre écran tout le temps. Je ne sais pas si vous êtes constamment dérangé. Euh, je ne sais pas si vous en mettez trop dans votre assiette, dans le sens où vous donnez trop de choses à régler et à gérer au quotidien. Tout ça, ça fait, euh, ça fait clairement un, une charge mentale et une charge émotionnelle qui peut vous poser des problèmes. Euh... Ça marche, Audrey <rire> tu peux apprendre à procrastiner, Audrey, pour te soulager un peu. Euh, alors, du coup, si tu n'arrives pas à procrastiner, moi, j'irai chercher des côtés des, des programmations du type euh, « fais des efforts » ou « sois fort ». Il y aurait probablement un petit truc à aller voir de ce côté-là. Euh, bah, justement, Samir, les pilotes clandestins. Euh, ceux qui sont le plus touchés par, euh, par la procrastination ils sont tous touchés par la procrastination. Le fait plaisir va être touché par la procrastination parce qu'il va faire passer l'agenda des autres et les exigences des autres, les besoins des autres avant les siens. Donc, il va procrastiner sur ses propres besoins. Le fait vite, il va procrastiner par nature pour pouvoir satisfaire son besoin de reconnaissance par le fait qu'il a fait rapidement les choses. Donc, il va tout le temps se mettre en retard. Le fait des efforts, il va pas nécessairement, peut-être celui-là, pas nécessairement procrastiner. Par contre, il va tellement se compliquer la vie que ça va probablement prendre plus de temps que ce qui est prévu, mais sans nécessairement procrastiner. Le soi fort, euh, le soit fort, comment il va procrastiner le soi fort Le soi fort va procrastiner dans le sens où il pourrait avancer plus vite sur les choses s'il demandait de l'aide autour de lui. Mais comme il ne va pas vouloir demander de l'aide et qu'il va vouloir faire les choses tout seul, il va procrastiner à cause de ça. Et le soi parfait bah, va procrastiner tout simplement parce qu'il va attendre de pouvoir trouver le moment parfait, la façon parfaite de le faire. Il va remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il puisse rendre la chose la plus parfaite. Donc le soi parfait euh, rentre, euh, rentre beaucoup. Euh... Depuis que je me suis retrouvée maman célibataire, j'ai l'impression. Euh... Ouais. Bah, c'est sûr que là, l'environnement joue encore beaucoup. Hein. S'occuper euh, d'un enfant, euh, Tiaïa, en, en étant maman célibataire, c'est comme un une deuxième job à temps plein. Que, euh, si on travaille d'un côté, et puis qu'on a aussi un enfant à s'occuper, il faut se débrouiller tout seul dans tout ça, c'est aussi normal euh, peut-être d'être débordé. Est-ce que, est que la procrastination, à ce moment-là, c'est vraiment une question de je procrastine ou c'est juste que je n'ai pas le temps Parce que c'est important aussi de se poser cette question-là C'est est-ce que je procrastine pour procrastiner Ou est-ce que ma procrastination est simplement la conséquence de ben c'est juste que je n'ai pas de temps, je n'ai pas assez de temps, je fais trop de choses, je ne priorise pas assez, je ne donne pas assez la priorité à certains éléments et Parfois, une des réponses pour sortir de la procrastination, c'est aussi de faire des choix et d'enlever des choses. Et de dire, ok, ça je ne fais plus, ça je change, ça je le ferai dans X temps. De aussi se soulager, parce que plus, comme je le disais tout à l'heure, plus vous mettez du contenu dans la tête, du contenu dans votre assiette à régler, plus vous allez surcharger votre mental et ça va devenir de plus en plus difficile. Pour pouvoir euh, pour pouvoir avancer euh, on gère beaucoup pour les autres et on oublie ce qu'on doit faire pour nous mêmes ouais ça c'est un point euh, ça c'est un point malheureusement qui ressort beaucoup euh, moi j'ai un outil que je donne très souvent à mes clients dans cette problématique là je l'appelle l'échelle du tpmg très simple hein. tpmg ça veut dire tout pour ma gueule c'est facile à retenir hein. tout pour ma gueule donc l'échelle du tpmg c'est assez simple en fait imaginez vous un peu comme une balance ou une, une échelle que vous pouvez mesurer. Vous avez le point central, le zéro. Vous avez moins 5 d'un côté et vous avez plus 1. Moins 10, plus 10, moins 100, plus 100, comme vous voulez, on se fout. Mais ça s'équilibre. Le plus, c'est vous. C'est de votre côté. Le moins, c'est du côté de l'autre. Juste d'observer et de replacer vos décisions et vos actions sur cette échelle de notation va vous permettre de savoir est-ce que vous vous laissez envahir par l'autre, par l'extérieur, ou est-ce que vous faites en fonction de vous Et l'idée, ce n'est pas d'être égoïste, de penser qu'à vous, de vous renfermer sur vous-même, et d'être nombriliste, c'est un des meilleurs moyens de faire une dépression. Il faut s'occuper des autres aussi, il faut être connecté avec le monde, il faut être en rapport avec les autres, c'est important, on en a besoin. Mais il faut savoir équilibrer. Fait que si vous avez, je ne sais pas, moi bon, entrepris trois choses derrière moi, et que vous êtes à moins 5 sur votre échelle trois fois, ben, ça veut dire que pour rééquilibrer, il faut au moins minimum que vous ayez trois choses qui soient plus 5. Plus 5 étant, je fais les choses uniquement pour moi, moins 5, je fais les choses uniquement pour l'autre. Donc après, on peut être à moins 2, on peut être à plus 2, mais l'idée, c'est de comme rééquilibrer la balance en choisissant des actions qui vont permettre de ne pas être complètement coincé d'un bord ou de l'autre, parce que les extrêmes, de toute façon, ne sont pas bons, quoi qu'il arrive, on soit d'un côté ou de l'autre. Si ça, ça vous parle, l'échelle du TPMG peut être une, une, belle, une belle technique à mettre, à mettre en application. L'impression d'être meilleur quand j'arrive à échéance. C'est-à-dire, Thaya, c'est le fait d'arriver à terminer au moment où ça doit être terminé, c'est ça Non, euh, disons que j'ai l'impression que c'est un coup d'adrénaline que j'ai et je deviens beaucoup plus créative à la dernière minute. Ok. okay. Alors ça, ça peut venir, euh, bah après c'est juste une supposition, hein, mais ça, ça peut venir euh, de profils qui fonctionnent par seuil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à un seuil spécifique comme « oh là, ok, là, j'ai plus le choix, là, c'est maintenant, c'est tout de suite », le cerveau s'active et puis d'un seul coup, ça se met euh, ça, ça se met en mouvement et il se passe plein, plein de choses. Donc après, si c'est le mode de fonctionnement qui est en place, bah, c'est de le savoir, mais du coup, c'est de s'organiser aussi. C'est de dire « je sais pertinemment que je vais être productif, que je vais être créatif, que je vais faire plein de choses quand je vais arriver à une certaine limite où il va falloir que je m'y mette. Donc là, ça va être comme de planifier à l'avance, de dire ça je sais que je le ferai à la dernière minute, mais pour pouvoir le faire efficacement à la dernière minute, faut pas que j'ai autre chose de dernière minute à ce moment-là. C'est comme organiser la dernière minute pour oui, dire je le ferai une heure avant parce que je sais que là je vais être hyper productif puis là ça va y aller. J'ai l'impression d'avoir un cerveau en ébullition. Euh... Euh, à quelques heures, euh, à quel... mais vraiment, c'est vraiment à quelques heures de, de, de l'échéance. Et, et, ouais. euh, et là, je deviens très, très efficace. Ben c'est ça, c'est de modéliser ce genre de choses, parce que vous avez forcément des moments où vous êtes super efficace, où ça marche bien, vous êtes productif, vous y allez, vous, vous passez à l'action. Ce n'est pas par hasard, ces moments-là. Il y a des critères et il faut essayer de les repérer si vous repérez ces critères-là, vous pouvez les réutiliser volontairement. Et ça, ça peut être, ça peut être clairement une réponse à Thiaïa. Oui, bah, par exemple, là, je viens de créer ma société. Alors, j'ai uh -huh. eu, euh, eu mon numéro de Siret euh, euh, il y a presque un mois. Euh, Félicitations. Euh, non, non, non, merci. Il y, plutôt, il y a plutôt trois semaines et je me suis… Et en fait, rien n'est prêt. Mais je me suis dit, je vais, je vais quand même y aller, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, quand je dis que rien n'est prêt, c'est une, pas forcément vrai puisque j'ai déjà des actions en cours. Mais, mais, mais comme tout le monde, on a envie que le site internet soit fait, que les cartes de visite soient faites, que, que les choses soient faites. Mais j'avais, mais j'ai encore rien de tout ça. Et puis finalement, okay. début de semaine, j'ai décidé d'annoncer sur les réseaux que j'avais créé, enfin que j'ai créé ma société. Mm -hmm. Et, euh, et j'en ai parlé avec une coach aussi. Et donc, elle m'a dit, mais ça, c'est du Lean Startup. Du Lean mm -hmm. Start. Ouais, c'est ça. C'est Je me suis dit, bon, bah, allons-y, parce que <rire> de toute façon, je pense que je ne serai jamais prête. Donc, euh, oui, mais j'avais l'impression, effectivement, de procrastiner. Mais est-ce que je procrastine vraiment ou est-ce que je… C'est juste un mode de fonctionnement, quoi. C'est ça. En fait, c'est… À mon sens, par rapport à ce que tu dis là, ça serait plus à un mode de fonctionnement, donc fonctionnement par seuil, avec une tendance probablement à s'éloigner d'eux plus qu'aller vers, parce que bah, ton projet d'entreprise, c'est tu te dis, il bah, faut que je fasse mes cartes de visite. Pour les freins, ce n'est pas la minute. Donc, ça, c'est ça c'est typique d'un s'éloigner d'eux et pas un aller vers. Par ouais. contre, dès que je me retrouve dans une situation qui me... qui me Comment ça s'appelle stress. Qui, qui me compresse, qui me stresse quelque part, où j'ai comme, OK, là, c'est annoncé, là, j'ai plus le choix. C'est comme, je, je, je dois sortir de la situation dans laquelle je suis. Il faut, il faut que j'y aille, là. Ça devient comme une, une espèce d'obligation. C'est de, c'est vraiment un, un fonctionnement par seuil. Mais ce seuil-là qui est déclenché comme par la prise de décision d'en parler sur les réseaux sociaux. C'est ça. Parce que maintenant que c'est fait, il y a comme une pression intérieure qui fait que, OK, go. Et, et je me retrouve beaucoup dans, dans, dans ce système-là parce que sur ma façon de fonctionner, ça va être vraiment, bah, j'ai envie de faire ça, mais si je ne l'annonce pas ou si je ne pose pas quelque chose qui m'oblige, qui crée de la pression derrière moi pour me faire avancer, ça peut, ça peut prendre longtemps hein, avant de se produire. Tout à fait. fait C'est de le reconnaître vraiment comme une stratégie efficace pour nous qui ne l'est pas pour tout le monde. C'est certain, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais en reconnaissant notre propre mode de fonctionnement, à partir de là, on devient efficace. Parce que, bah, moi, je l'ai vu il y a plusieurs années en arrière, mais avant de comprendre ça, j'avais beaucoup de projets en tête, j'avais beaucoup de choses que je voulais accomplir. Puis, il n'y a pas grand-chose qui se faisait. Et puis, c'était frustrant parce que bah, j'ai plein d'idées, puis en même temps, je ne fais rien, je ne suis pas foutu d'avancer. C'est quand même... On n'arrive à rien. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était en m'engageant avant même que les choses soient faites, de dire, bah, tiens, il va y avoir ça à tel moment, ben bah là, c'était bon. C'était comme, c'est bon, j'y suis, ça, ça lance la machine, ça met les choses en route. Donc, c'est de comprendre c'est quoi les métaprogrammes qui sont optimales pour nous et d'utiliser la bonne recette. C'est vraiment ça. Et de, de tester la recette jusqu'à trouver le la recette qui donne le résultat, pas, pas parfait, mais le résultat optimal à chaque fois le plus possible. Donc, ça, ça, en tout cas, ça ferait du sens que tu fonctionnes comme ça. Oui, ouais, ça, ça... mais je Donc, me suis en fait. Quand j'ai quand lu le, le, ouais. le, le, la méthode du Lean, je me suis dit ah oui, ah, oui ça c'est moi, tout à fait. J'ai besoin ouais. de tester les choses et puis mm. pour pouvoir avancer. Quoi. Mm. C'est ça. Mais c'est bien d'en avoir conscience parce que du coup, ça aide maintenant. Parce qu'on sait comment s'organiser à partir de là. C'est beaucoup plus facile. C'est ça. <rire> Génial. Merci pour le partage, c'est top. Euh, Pareto, euh, oui, Pareto, clairement. Euh, bah, tu veux peut-être en parler, euh, Samir, du coup, maintenant que tu es revenu parmi nous je ne suis pas le spécialiste du Pareto, mais je peux peut-être en toucher deux, trois mots. Ouais. En fait, Pareto, euh, c'est une règle scientifique, il me semble, qui, euh, qui montre que pour, euh, pour avoir 80% du résultat, il faut se concentrer sur 20% des tâches. Et cette règle, elle est aussi utilisée en marketing ou, bah, par exemple, pour faire, du chiffre avec, euh, pour faire du chiffre, on va se concentrer plus sur les 20% de clients. Euh, sur la totalité de la base de données, on va se concentrer sur les 20%. Et c'est eux qui vont apporter le plus de chiffres d'affaires. Mmh. Et là, en fait, ben, ce qu'il faut faire avec la, la loi de Pareto, ce serait d'identifier les euh, 20% de tâches qui ont le plus d'impact sur notre travail et qui vont nous permettre justement d'avoir du résultat et de délaisser les 80% restants. Et en fait, c'est ces 20% de tâches qui vont, euh, à ce moment-là, en fait, produire 80% du résultat. Et c'est un peu de l'efficience et, euh, et de la simplification, c'est-à-dire que il y a des gens en fait, qui vont mettre leur focus sur les 80 ils vont s'épuiser, ils ne vont pas avoir de résultats, ils vont être frustrés. Et puis, en plus, cette frustration, elle va amener des sentiments qui ne vont pas être forcément positifs, euh, comme euh, de la satisfaction. Après, on rentre dans une boucle et ça n'aide pas. Et, et là, en fait, vraiment, ça va être de à quel système en se concentrant uniquement sur ces 20 Alors, après, ça demande du temps, de l'observation, de voir réellement ce, qui, ce, qui, sur, ce sur quoi on doit se concentrer. Et en fait, on va gagner du temps. Ça va être beaucoup plus facile et on aura ces 80% de résultats qui permettront justement d'avancer. Ah ouais, de toute façon, c'est un très, très bon moyen aussi de euh, sortir de la procrastination par le perfectionnisme, d'être dans ce principe-là. Ça aide aussi à ceux qui sont dans le fait des efforts, de sortir du fait des efforts en passant par la loi du 20-80. Parce que, quel que soit... Quel que soit le secteur, alors c'est le, le 20-80 est un petit peu euh, radical, mais vous regardez n'importe quoi, peu importe votre travail, vos, votre vie financière, vos relations, peu importe, vous avez 20, à peu près 20% de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense va produire 80% du résultat qu'on va obtenir et que quand on est dans le perfectionnisme, on va se concentrer sur les 80% pour essayer d'obtenir les 20% qui restent. Fait qu'on euh, on, on essaye de faire attention à justement ne pas tomber dans ce piège-là et peut-être du coup privilégier d'avoir en conscience une démarche qui est sur « je me concentre sur 20% ». Et, et en fait, c'est un petit peu ce que je fais avec mes trois actions que je choisis le matin. Je ne fais, je fais pas tant le calcul, mais je sais qu'au-delà de trois actions vraiment importantes que je vais entreprendre dans ma journée, je risque en fait de me surcharger l'agenda et d'arriver en fin de journée avec de la frustration de ⁇ je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui ⁇ je n'ai pas avancé. Et ce sentiment-là, euh, comme c'était comme évoqué tout à l'heure par rapport vraiment à nos, euh, à nos émotions et à nos, nos ressentis, si je suis animé dans ce qu'on appelle l'index de computation par des émotions qui sont négatives, de la frustration, de la fatigue, de la lassitude, forcément ça va venir impacter et mon mental, et ma capacité à passer à l'action dans le corps. C'est toujours important de se donner aussi, je crois, le, le cadre et la chance de pouvoir se donner un espace de progression et un espace de, pour avancer, d'être cool avec soi-même, de ne pas trop se surcharger en, en ayant de toute façon la, la, comment ça la certitude au fond de nous qu'on n'arrivera pas à tout faire. Et ça, il faut faire gaffe parce que si vous, avez un, si vous avez un mode de fonctionnement cérébral qui fait que vous avez des jours où vous êtes super excité le matin, vous êtes plein d'énergie, vous vous dites « ah, je vais faire tout ça aujourd'hui » et que vous avez tendance, à cause de cet état-là, d'arriver en fin de journée, vous n'avez pas fait le quart de ce que vous aviez prévu et que vous avez une baisse de morale et que vous n'allez plus bien, apprenez à reconnaître ça pour que le matin, quand vous êtes hyper dynamique, vous planifiez deux, trois choses spécifiques que vous savez que vous pourrez atteindre à la fin de la journée. Et dans ce cas-là, vous ne ferez plus le yo-yo. Parce que vous ne pouvez pas être, enfin, vous ne pouvez pas, si vous pouvez, mais l'idéal, c'est de ne pas l'être dans cet effet de je suis à 10 000 une journée, puis comme je n'ai pas fait tout ce que je voulais, ben, le lendemain, je n'ai pas le moral, et puis je mets cinq jours à m'en remettre, et je repars, et je redescends, et je repars, et je redescends. D'essayer de ne pas, de pas être dans ce, dans ce système-là le plus possible. Euh, pratique de gratitude euh, oui oui. Bah, de toute façon je crois que euh, être indulgent avec soi-même être dans la compassion vis-à-vis -vis de soi-même c'est important Alors, on fait attention à ne pas tomber dans les justifications c'est pas le but euh, parce que c'est pas en justifiant le pourquoi du comment euh, vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire que vous allez le faire ça ne changera rien du tout, ça va juste entretenir le système. Mais d'être objectif sur, ok, en ce moment, je suis peut-être un peu fatigué, en ce moment, je suis pas mal stressé, en ce moment, j'ai peut-être telle et telle chose que ben, je me suis peut-être trop chargé, il faudra peut-être que je ralentisse un peu. C'est cette bienveillance, cette indulgence-là que je vous invite à avoir vers vous-même si jamais vous ne l'avez pas, parce que ça peut, ça peut être compliqué. Ouais, oui, Mathieu, appliquer l'accord Toltec, faire toujours de son mieux, exactement. Euh, identifier nos croyances limitantes, euh, oui, l'or complètement. Euh, les croyances limitantes jouent, euh, jouent énormément dans euh, ces, ces problématiques-là. Euh, de, de toute façon, les croyances sont au cœur de tout. C'est ce qui nous permet aussi de naviguer dans notre monde et puis d'interagir, de prendre des décisions, de faire des choix, de passer à l'action. Donc c'est là tout le temps mais ce serait de repérer les croyances qui peuvent être limitantes qui nous freinent qui nous bloquent qui nous font peur et qui font que ça amène des symptômes parce qu'encore une fois hein, nos croyances limitantes sont la cause et ce qu'on vit à cause de ça c'est juste les symptômes c'est pas ce qui a réglé si j'essaye de régler le symptôme je réglerai pas le problème c'est si, si vous avez mal quelque part, mais c'est parce que vous êtes blessé ou parce qu'il y, y a un problème dans votre corps, mais que vous vous gavez danti et d'anti-inflammatoire, ce n'est pas parce que vous avez plus mal à ce moment-là que le problème est résolu. D'accord C'est le jour où vous arrêtez les médicaments, bah hop, la douleur revient. cest que le problème n'est pas résolu. Et les croyances, c'est un petit peu ça. C'est d'essayer de ne pas trop se laisser embarquer par j'essaie de résoudre tous les problèmes qu'il y a autour, mais plutôt de modéliser et de comprendre c'est quoi la croyance qui est au centre s'occuper de la croyance et du coup de voir tous les comportements et les réactions qui s'ajustent du coup, euh, presque automatiquement derrière ça. Ça marche, faudrait passer une bonne journée. Merci d'être venu. Est-ce que ça vous parle tout ça Ça fait une heure qu'on est dessus Est-ce que ça vous parle Ouais Est-ce que, est que vous avez peut-être deux, trois questions encore d'autres choses, d'autres partages que vous voulez faire Ou oui. vous avez déjà des choses en main Oui. J'avais une oui. question par rapport à ce qui a été abordé oui, tout à l'heure, le Pareto, le 80-20%. Ouais. Euh, ça s'applique sur, une. admettons, moi je fonctionne beaucoup avec les listes. Hein, et je sais personnellement ouais. si, alors je ne sais pas si c'est dans cette configuration qu'il fallait comprendre, mais si je me, je me focalise sur 20% de, de ce que je suis censé faire, je vais forcément privilégier des choses qui sont faciles à faire pour me débarrasser au maximum. Donc, ce que j'ai peur, c'est que finalement, si j'applique cette règle des 20-80, c'est que finalement, je vais encore procrastiner sur les tâches que je n'ai pas envie de faire, en fait. Donc, j'aurais peur de tomber dans ce cycle. Et si je me, je me focalise effectivement sur des choses qui sont un peu plus conséquentes, conséquentes plutôt, ça va ouais. me permettre finalement de me dire, ben voilà, tu as passé le, le cap de, de, des grosses tâches à faire. Maintenant, tu as des petites choses, comme je dis, des petites poupouilles à faire. Et donc, ben, mm -hmm. ça va, ça, la, la journée va glisser, ça va être beaucoup plus facile. Et puis, euh, voilà. Donc, je ne sais pas si on peut l'appliquer de cette manière-là ou pas, si, ou si j'ai mal compris. Hein. Non, non, ben c'est une super belle réflexion. En fait, euh, ça peut quand même s'appliquer. Il ne faut euh, juste pas oublier à ce moment-là, il y a la matrice d'Azion qui peut être très, très utile là-dessus. C'est de savoir faire la distinction entre l'urgent, l'important, l'important, urgent ou peu importe la configuration, ou si ce n'est pas urgent et pas important. Et ce qu'il faudrait en vrai, idéalement, c'est de prendre la liste, tout ce qu'il y a à faire, aller sélectionner ce qui va être urgent et important pour le remonter tout en haut de la liste. Et ensuite, bah, de se concentrer sur le 20% pour dire « Ok, je vais faire 20% de cette liste-là, je vais me concentrer là-dessus ». Donc, ça peut être trois, quatre actions dans la journée, par exemple. Et ce qui est encore mieux, si on veut pousser plus loin la réflexion, c'est de, en gros, respecter… Euh, alors, il y a combien de critères Il y a quatre critères euh, qu'on peut respecter pour s'assurer d'avancer vraiment efficacement. C'est « Est-ce que je suis au bon endroit et j'ai les bons outils et les bonnes choses pour faire ce que j'ai à faire ?» En gros, « Est-ce que j'ai tout le matériel dont j'ai besoin ?» La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire Parce que toute, ta, toute tâche qui n'est pas terminée prendra plus de temps parce qu'il va falloir redémarrer à chaque fois, recommencer à chaque fois. C'est toujours mieux de terminer en une fois ce qu'on a à faire. Si c'est trop gros, on le découpe. Est-ce que j'ai l'énergie nécessaire pour le faire parce qu'il y a des jours où on a moins d'énergie puis il faut savoir se respecter. Parce que si j'essaye de faire quelque chose de compliqué alors que je suis fatigué et que je n'ai pas le moral, ça va me prendre encore plus de temps que si j'attendais peut-être le lendemain d'avoir un meilleur moral et d'avoir plus d'énergie. On essaie de faire attention à ça. Et le quatrième point, c'est la notion de priorité. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire Est-ce que je suis au bon endroit avec les bonnes choses Est-ce que j'ai la bonne énergie Et euh, du coup, il me manque un. Est-ce que, euh, donc, prioritaire, est-ce que j'ai le bon matériel Est-ce que j'ai la bonne énergie Et est-ce que j'ai le temps nécessaire pour pouvoir le faire une seule fois Et si, si on respecte ça, ça permet grandement euh, d'avancer. Grandement Merci, euh, Samir, d'avoir partagé, euh, partagé ça. Après, je peux, je peux peut-être vous montrer euh, un petit support que j'ai que je donne dans la formation de gestion du temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres partages que vous vouliez faire ou d'autres questions Et du coup, est-ce que ça répond à la question est ce que je pourrais rajouter justement c'était dans ta formation gestion ouais, du temps ça. Et, et ça parlait de la procrastination justement il y avait un mot ouais. du sur ça il y avait aussi justement le fait de mettre en place des périodes de pause euh, avec le, le pomodoro parce que justement ouais. trop, souvent on se dit j'ai beaucoup de travail à faire si je m'arrête je vais être en retard et du coup on surcharge, on surcharge à fond le, le cerveau et, euh, et le cerveau au bout d'un moment, au bout de 30 minutes il n'est plus capable de se concentrer et est plus capable d'être réellement efficient. Donc, c'était le Pomodoro. Alors, c'était, il me semble, tu disais que le cerveau en moyenne pouvait se concentrer au maximum 40 minutes, pas plus, il me semble, en, en moyenne à peu près. Oui, ouais, c'est à, à peu près ça qui est calculé. C'est 42 minutes ouais. euh, de mémoire. D'accord. Et, et du coup, ben, en fait, le Pomodoro, ce serait… Ben, après, vous pouvez adapter, je pense, chacun d'entre vous peut adapter le Pomodoro à, à ses envies, mais ce serait de faire… Pomodoro, c'est 25 minutes de travail intensif, 5 minutes de pause, mais après, ben, vous pouvez mettre un timer, il y a plein d'applications sur Internet, euh, faire 30 minutes exact. de travail. Et il me semble que c'était des phases comme ça, 30 minutes, 5 minutes de, de, de, de pause, et au bout de la cinquième phase, de se prendre une grande pause de 30 minutes, de 15 minutes, etc. Et ça, ça peut permettre justement au cerveau de... De récupérer un peu en énergie et de, et de continuer. Ça, ça peut aider beaucoup, ouais, complètement. Hum. Je, je, je vous partage mon écran. Puis, si vous voulez, je vous enverrai le, la petite image que j'ai là. Hop, ça, ça peut vous aider. Je sais pas si vous le voyez, si ça s'affiche. Ouais. Donc, en gros, c'est qu'est-ce que vous choisissez? Vous avez quatre critères à respecter. Vous avez trois options à suivre. Fait on reprend les quatre critères, c'est le contexte. Bon endroit, bon matériel, les bonnes personnes. Est-ce que j'ai tout pour faire ce que j'ai à faire Est-ce que j'ai assez de temps pour le faire Est-ce que c'est une priorité ou pas Et est-ce que j'ai l'énergie Donc ça, c'est les quatre critères sur lesquels on va se baser pour dire ben, si j'ai les quatre qui sont là, je vais être super efficace, ça va aller vite, je vais faire les choses. Si j'ai pas les quatre critères, je peux éventuellement commencer à le faire, mais ça va être plus compliqué. Et je respecte trois options. C'est soit je fais comme ça vient. En respectant la notion de priorité, soit je définis mon travail et je m'organise mes actions dans l'ordre dans lequel je veux les faire, soit je les planifie. Et dans ce cas-là, je me dis à l'agenda, je vais mettre telle et telle chose en place pour pouvoir respecter. Mais si vous respectez ces quatre critères-là, ça peut vous ça peut vous sauver énormément de choses. Donc, je vais vous le mettre, je vais le mettre sur sur le zoom pour que vous puissiez le, le récupérer, et je le mets aussi sur je mets l'image sur le groupe Facebook comme ça vous pourrez vous pourrez l'utiliser. Ça, ça vous parle ça Ouais. Parfait. Parfait. Normalement, ça doit être dans le chat. Imaginez. C'est bon Parfait. Je vous laisse le, le récupérer euh, si jamais. Hop. Et je le mettrai tout à l'heure. Avec plaisir. Une dernière chose peut-être avant qu'on avant qu se laisse pour aujourd'hui. Euh, J'avais une question. Enfin, C'est la première okay, fois bien. que j'assiste à ce type de, de, de conférence ou en tout cas de, de visio. Mm -hmm. Euh, je voulais savoir si c'était des thématiques, euh, les thématiques qui étaient proposées étaient différentes, elles étaient euh, enfin, je ne vais pas dire planifiées parce que ce n'est pas le bon mot, mais euh, je veux dire si elles étaient euh, visualisables d'avance, on sait sur quel, euh, par exemple jeudi euh, prochain ou le, dans deux semaines, est-ce qu'on sait déjà les, les sujets qui vont être abordés ou pas Ou c'est vraiment au feeling et par rapport à des demandes particulières qui remontent euh, Alors ça, ça dépend des fois, on essaie quand même de planifier un petit peu pour, pour pouvoir se dire, bah, on, on se voit la semaine prochaine et puis on parle de tel sujet. Donc, si jamais vous avez un sujet qui vous intéresse en particulier, euh, juste de nous le laisser savoir. Sinon, après, on va brainstormer avec Samir et puis euh, on va trouver euh, des sujets qui peuvent, euh, qui peuvent être intéressants pour tout le monde. Donc, euh, c est, c est, en règle générale, c'est planifié, mais euh, des fois, c'est en freestyle et puis on prend comme ça. OK, merci. Avec plaisir. Du coup, est-ce que vous avez des sujets en particulier que vous voudriez pouvoir aborder la semaine prochaine ah. Parce que c'est par rapport à la PNL, c'est ça C'est des sujets qui traitent par rapport à la reprogrammation ouais, en fait, de son cerveau Donc, Oui. Euh... C'est ça, mais ça peut être vraiment n'importe quel sujet. Là, euh, on a un, un atelier euh, en ligne qui se fait tout à l'heure sur, sur la confiance en soi. Euh, oui. Donc, ça, ça va être diffusé euh, sur euh, le groupe Facebook et sur YouTube. Et vous pourrez intervenir en, en direct si jamais vous le souhaitez. Euh, donc, ça, c'est les ateliers qu'on fait, donc ils sont un petit, plus, euh, un petit peu plus structurés que cet échange qu'on fait euh, comme ça le jeudi euh, Enfin, le matin ici, euh, au début daprès midi en France. Fait que euh, si jamais il euh, y a pas okay, pattern des émotions, on peut, bon, on peut parler oui. des... reparler des émotions. Phénomène d'impatience, ça peut aussi. Il y avait les métamodèles aussi, il me semble, de l'aura. Le métamodèle, on peut parler du métamodèle, oui. On peut reparler du, cadre, du recadrage. Là, on a de quoi faire pour un Là. mois. C'est bien. <rire> oui, <rire> clairement, bas. Pour, euh, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on pourrait faire On euh, pourrait... Pour, pour, pour, pour, pour, pour. Phénomène d'impatience, ça revient. Ouais. Allez, l'impatience. d'urgence peut-être. Hein. On va parler d'impatience oui, la semaine prochaine. <rire> ça marche. OK, on va mettre ça au programme, l'impatience. On va se préparer un petit bon, quelque bon, chose bon, pour, pour jeudi. Les... Qui sont ici, euh, n'hésitez pas à vous inscrire. Oui, la notion de à... ça, il y a Sébastien. Oui. Ouais, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre page Facebook, comme ça, vous aurez accès à tous nos événements, nos podcasts euh, et puis tous les partages qu'on peut faire. Exactement. D'ailleurs, je, vais je, vais en en le... Le... je ce lien ce qui va arriver sur, euh, sur l'autodiscipline, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Exact. Il y a Tia qui parle, mais on ne l'entend pas. Chiaïa. Je vous ai replacé le lien du groupe Facebook, oui, je pouvez vous peux inscrire. Je disais, disais l'autodiscipline, oui. c'est bien. Très parfait. Je pense que oui. je ne suis pas assez autodisciplinée. <rire> on, a, on a tous besoin de travailler là-dessus. Il, il y a un super podcast <rire> qui arrive. En plus, j'ai pris, euh, pris un engagement devant vous tous, donc euh, c'est cool. Ça, vous avez... Exactement. Vous, vous allez avez... voir l'engagement de Samir qui, il, il le tient depuis, hein, il le tient. Oui. <rire> Parce que le podcast, on l'a fait quoi, il y a trois semaines Il y a ouais, deux ou trois semaines. Deux ou trois semaines Avec, euh, Samir se tient à l'engagement que vous allez entendre dans le podcast tout à l'heure. <rire> il il n'empêche que alors je, je, je peux prendre des engagements, ça peut durer ouais. sur un certain temps, mais ça ne dure jamais une vie. Pourquoi euh, Peut-être parce qu'il y a un besoin identitaire de stimulation et de nouveauté. Ah oui, c'est ça. Possible. Ah oui, oui, non, oui, c'est ça. Ah, oui. oui, oui, ça. Tout à fait. Vous avez aussi le <rire> Kaizen, on en avait parlé aussi dans le podcast de la semaine passée. Certains oui, faits... le Kaizen, ouais, qui peut aider, clairement. Certains kaizen, faits... beaucoup de choses d'un coup, et du coup, en fait, le cerveau ne suit pas. Merci donc, beaucoup, Gérard. Euh, le cerveau s'accroche à nos anciennes habitudes, et du coup, il faut le hacker mmh. par des petites actions, petites actions à chaque fois. Et c'est pour ça que beaucoup exact. de gens ne tiennent pas leur engagement, parce qu'ils veulent tout faire d'un coup, et en fait, le cerveau ne suit pas. Donc, il faut y aller petit à petit. Alors, On le truc c'est que je peux, avoir, je peux avoir des, un engagement et, et rester sur cet engagement pendant, allez, deux ans. Uh -huh. Et puis, il, il arrive un événement, qui fait que ça casse euh, ces, les habitudes que j'avais mises en place. Il faut que je retrouve de nouvelles habitudes. Mais du coup, euh, comment dire ben, ben, Bon, par exemple, là, c'est un exemple très, très concret. C'est il y a à peu près trois ans, je, je suis plutôt quelqu'un de sportif. Donc, je m'étais remise euh, au fitness, enfin sport et tout, machin. donc j'avais retrouvé une forme incroyable puis finalement, je pense que j'ai peut-être été un peu trop dans cet engagement, cinq à six fois par semaine d'entraînement. De, de, de, et euh, ça vers ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu, euh, fini à l'hôpital en urgence. Euh, voilà. euh, bon, bah, ce n'était pas une urgence absolue, mais c'est que j'étais devenue anémique. Donc, on m'a dit mollo, mollo. Et puis, au final, je suis restée sur ce mollo, mollo, mais je n'ai pas pu reprendre ce que je faisais avant. donc comment se reprogrammer est-ce est est est que ça le fait sur d'autres euh, sujets est-ce qu'il y, est qu y a une récurrence oui. dans le oui. mode de fonctionnement où je m'engage, je fais des choses et puis à un moment donné c'est comme ok je passe à autre chose ouais c'est ça ouais. ok, okay. Parce, que, parce que dans ce cas là ça serait plus de, de respecter aussi ce ce besoin de nouveauté, mais de l'avoir en conscience. C'est de, de savoir que je m'engage dans telle chose, mais je sais aussi que dans deux ou trois ans, je vais avoir envie de déménager ou je vais avoir envie de changer de job ou je vais avoir envie de, de faire d'autres activités. Mais c'est de le savoir pour ne pas, pas être victime du phénomène, mais plus l'avoir en conscience et de dire, bah, je sais que ça, à un moment donné, potentiellement, ça pourrait s'arrêter. Et d'être d'être aussi OK avec ça, parce que se forcer à continuer de maintenir cet engagement-là, alors qu'il n'y a plus d'implication, il n'y a plus de sens, ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. Ce qui était intéressant, je trouvais aussi, dans ce que tu disais, c'était qu'il y avait quelque chose d'un peu paradoxal. Tu as dit, je ne peux pas maintenir la situation qui m'a amené à être en situation d'anémie et, et, et en fait, est-ce que tu souhaites maintenir un engagement qui t'a amené dans cette situation Alors justement, et, est, et, et donc c'est bien de redéfinir finalement quel est l'engagement qui correspond parce que parfois on prend un engagement qui arrive sur des conséquences, qui donne des conséquences et en fait c'est un feedback, le feedback que tu as eu c'est que l'engagement que tu avais pris n'était pas seulement celui qui te convenait à toi et à ton corps et donc de réévaluer l'engagement que tu prends, tu ne retrouveras pas forcément le même engagement puisque cet engagement ne, te, ne convenait pas physiologiquement mais parfois, effectivement, on prend des engagements, on regarde les conséquences, on se rend compte de ce qu'ils produisent, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, cet engagement-là tel que je l'ai formulé ne me convient plus aujourd'hui, quel est l'engagement que j'aurais envie de prendre qui me correspond à ce moment-là maintenant de ma vie et, et en fait, on peut, je ne pense pas qu'on puisse prendre un engagement qui soit profitable et positif si cet engagement n'a pas un, un feedback qui nous permette de le réévaluer et du coup, de le redéfinir en fonction de où on en est et de nos besoins actuels qui évoluent. Hein, c'est un truc comme ça. Et ce n'est pas grave de lâcher un engagement qui ne nous convient plus. Par contre, peut-être c'est important de savoir quel engagement on veut prendre pour continuer à avancer positivement, à la place. Tout à fait. Merci. De... <rire> je, je, je... En fait, c'est parce qu'effectivement, je réévalue mais j'ai envie de me réengager, certainement pas de, la... en tout cas, pas de la même manière, en effet. Et c'est là où il y a un truc du... qui est défini. Mais j'ai du mal à me réengager, parfois, sur le... pas... Alors, pas sur le même chemin, mais en tout cas euh, dans un chemin alternatif, mais qui y ressemble quand même. Okay. Oui, ça bien. Ça c'est un super fait. sujet. Oui, mmh. ça c'est pas mal. Ah, et puis aussi un autre sujet, euh, euh, on parle de multipotentiel en ce moment. Ouais. ouais. Euh, et parfois, je me retrouve aussi dans ce cas-là à me dire que je fais beaucoup de choses, mais beaucoup de choses différentes mmh. et comment l'accepter euh, et comment, et comment euh, okay. le gérer, l'accepter. Voilà. Ça me ramène à la question des choix et des pertes, ce que tu ramènes, Moi, c'est-à-dire les choix et les pertes. Mmh. Mais c'est chouette comme sujet, c'est un super sujet. Ouais. Clairement, ben on, pourrait, on pourra prendre le temps d'en de, discuter de ça. C'est un chouette sujet. C'est bien, Samir, tu as ouvert de le truc et du coup, il y a, y a, euh... y a 3000 <rire> sujets qui arrivent en fait. <rire> C'est pour <rire> toute finalement. Samir, tu prends les notes hein, pour euh, savoir ce quoi les <rire> sujets qui s'en viennent. Hein. Je compte ah, sur bah, toi. Hein. Je m'en occupe. <rire> Mais euh, non, le, le, le, le, le, le multipotentiel est intéressant. Le, on appelle ça aussi les slashers. C'est un autre terme qu'on utilise. Non, je fais ça slash ça slash ça, slash, ça. Ah, Donc, euh, là où à l'heure actuelle je suis assistante de direction je travaille pour les énergies euh, des, des grosses énergies le et le gaz euh, mais je suis aussi entrepreneur mais je suis aussi mère des familles mais je suis aussi styliste je suis aussi relouqueuse enfin ben, des choses comme ça en fait qui fait que parfois ça me ouais. prendre effectivement euh, alors euh, j'ai l'impression de parfois de procrastiner mais c'est comme si ma tête était surtout en en, tout le temps en train de penser à ce que je vais faire après. Et puis je me dis, oh, c'est pas grave, je vais ouais. faire putain. Et puis arriver au moment de cette échéance, justement, c'est là où, où je m'active. Ouais, oui, tout à fait. Mais est, est que, mais justement, non, ça va être, que ça pas va être intéressant. Problème, ouais. Ouais. Voilà. Bah, je ne parlerai pas forcément de, de problème. Je partirai plus sur euh, comprendre ce mécanisme-là et l'apprivoiser ça je partirai plus sur apprendre à se comprendre et apprivoiser ce truc là parce que c'est pas c'est pas un mécanisme qui euh, bah, jusqu'à présent a été super bien vu dans notre société très cadré très normé et c'est pas quelque chose non plus qu'on nous apprend à gérer à l'école donc c'est je, je pense plus que ça tient de s'éduquer sur cette notion-là plutôt, euh, plutôt que de le voir comme un problème, comme pour l'hypersensibilité, comme les hauts potentiels, comme les zèbres, comme tout, toute la clique des euh, profils neurotypiques euh, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais euh, je, je crois profondément, et du coup ça me rassure de me dire que ce n'est pas un problème. <rire> non mais pour autant, mon fils est pareil que moi, enfin il a 19 ans, hein, il a créé sa société aussi. Okay. Euh, et euh, pareil il a euh, différentes activités qui rentrent dans sa société euh, on, on, alors moi c'est ce que je fais avec ma société là aujourd'hui enfin mon entreprise c'est que j'essaie je, de trouver un terme un domaine qui globalise tout ce que je fais mmh. même si c'est des sujets différents ouais il faut trouver le point, le point commun à tout ça voilà et, euh, et mon fils bon, pareil, il est euh, en fait comme moi euh, c'est un ancien basketteur de haut niveau, mais il est aussi euh, coiffeur et barbeur. Euh, il est aussi euh, directeur artistique, euh, il est aussi styliste. Enfin, pareil, quoi, donc il fait euh, énormément de choses. Il fait plein donc, de choses. Bon, alors, le, truc, la, le discours que je lui donne, c'est qu'il n'y a aucun problème. Tu peux tout faire dans la vie. Si tu t as le désir de le faire, euh, mm -hmm. il faut le faire. Et parfois, je ne me retrouve pas, moi, quand je me dis, ben je lui dis ça, mais je ne le fais pas forcément. <rire> bon, bon. euh, Peut-être de se mettre la règle, puis du coup, on pourra en reparler euh, sur ce sujet-là, ça peut être chouette. Euh, on peut effectivement tout faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc après, c'est la notion de choix. Ah. Et ce que tu évoquais tout à l'heure, Sébastien, la difficulté justement à faire des choix. Donc on pourra, on pourra se faire un sujet aussi sur, euh, sur savoir choisir. Ça pourrait être chouette. Top. Ça va être cool ça. Donc, merci beaucoup en tout cas. <rire> Avec grand plaisir. Merci pour tous ces partages. C'est vraiment cool. Que, bah, merci à tout le monde pour votre présence. C'était chouette de vous voir, euh, vous connecter sur Zoom et puis de, de voir des visages, d'entendre des voix, de ne pas se sentir tout seul derrière la caméra. <rire> Donc, euh... Je, euh, je vous remercie je vous souhaite de passer une super journée on se retrouve euh, tout à l'heure pour celles et ceux qui seront euh, à l'atelier sur la, sur la confiance en soi et puis sinon on se retrouve bah, dans le groupe Facebook et puis la semaine prochaine pour un, une nouvelle rencontre même heure, même place sur Zoom euh, jeudi prochain donc euh, la thématique, qu'on va l'annoncer avec euh, Samir tout à l'heure, on va faire le petit, euh, le petit truc événement pour que vous puissiez vous inscrire et puis euh, et puis c'est ça donc, euh, merci encore. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes magique. Et puis, on se dit à tout bientôt. Bye tout le monde.